Salut, c'est mu, salut, c'est mu. Petite vidéo tranquille de mise au point. Alors vous en faites pas, je vais pas péter un câble et commencer à me justifier par rapport à ci, par rapport à ça. Bon je vais quand même un petit peu me justifier par rapport à ci, par rapport à ça. Mais je vais pas le faire, euh, je, vais pas, je vais pas être chiant quoi. Je vais essayer de pas être chiant. Dans ma dernière vidéo où je vous présente le langage secret du facteur, il s'avère qu'à un moment donné précis, j'utilise l'expression pour pallier au problème. Et ça, il s'avère que c'est un très gros problème, parce que c'est une erreur, en fait. Et oui, on dit pas pour pallier au problème, mais pour pallier le problème. Parce que le verbe pallier s'utilise comme le verbe couvrir, couvrir le problème, pallier le problème. Mais il se trouve que dans mon cerveau, qui parfois est un petit peu... Je l'ai assimilé, depuis très longtemps, au verbe remédier. Remédier à quelque chose, remédier au problème. Donc pas lié au problème. Disparition magique. Meco, bah si tu pars, plus personne va vouloir rester pour la vidéo. Puisqu'on a en faire que je fasse des fautes. Donc oui, je fais des fautes. Et c'est pas bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué que vous étiez nombreux à avoir noté cette erreur et que vous étiez nombreux. À mettre le même commentaire. Quasiment le même commentaire. Moi ça ne me dérange absolument pas du tout que vous me corrigiez. Je vous encourage même à le faire pour que j'évite de faire la même erreur plus tard. Non, moi ce qui m'étonne un peu plus c'est plutôt la manière dont vous réagissez. Quoi Code Mu fait des fautes Mais... Mais... Mais... Mais venant de toi Mu, c'est pas possible J'ai bâti un hôtel à toi mon dieu du français Calmez-vous. Moi, je fais des vidéos parce que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien parler de petites subtilités de la langue française, et ouais de temps en temps, ça m'arrive de faire des fautes parce que ça arrive à tout le monde. Je ne connais pas toute la grammaire de la langue française et je ne connais pas tout le vocabulaire de la langue française et je ne connais pas... Euh, aussi, je connais un petit peu quand même la conjugaison de la langue française, on ne pas dire que je connais pas, mais, mais ça m'arrive de faire des fautes, ça m'arrive. Tous les professeurs de mathématiques du monde ne sont pas capables de résoudre toutes les équations de mathématiques du monde. Il y en a certains qui ont plus de connaissances que d'autres. Tous les professeurs d'histoire ne connaissent pas toutes les dates historiques de l'histoire. Même un professeur de français, ça peut lui arriver de faire des fautes. Oui, oui. Donc pour moi, qui n'ai pas suivi un cursus linguistique en français, c'est tout à fait normal que je fasse des fautes. Et corriger mes fautes, oui je vous encourage à le faire. Mettez-le dans les commentaires et moi j'essaierai de m'arranger pour répondre aux commentaires et essayer de le mettre en avant pour que d'autres internautes puissent en apprendre aussi davantage et être corrigés eux-mêmes sur leurs propres erreurs, mais aussi pour que les autres personnes qui ont remarqué la faute puissent voir que quelqu'un a déjà mis un commentaire, parce que quand on reçoit 6, 7, 8, 9, 10 milliards de fois le même commentaire à ce sujet, voilà, ça devient un peu lourd. Mais surtout avec la... La petite réaction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si un jour je fais plus du tout de faute, ça voudrait dire que je suis devenu un robot. Et à ce moment-là, ben, ça sera triste, parce que je ferai plus des trucs... Et c'est quand même vachement bien quand je fais ça. Enfin, je crois. Sauf si on programme le robot pour qu'il fasse exactement la même attitude que moi. Mais... Je pense pas que ce soit possible. Ah, aussi. Et il peut arriver que je fasse des fautes aussi qui sont dues à la fatigue ou à l'inattention très fortement probable, sachant que j'ai un programme assez chargé et que je suis souvent fatigué quand je fais mes vidéos. Par exemple, je sais que dans une de mes premières vidéos, ça m'est arrivé de dire UN ESPÈCE. On veut dire UNE ESPÈCE. Et je le savais avant de faire la vidéo. Voilà. C'est juste qu'au moment de faire la vidéo, j'ai parlé un peu vite, j'ai improvisé. Et puis au moment de faire le montage euh, c'est un petit peu chiant de reposer toute la caméra, de remettre tout le décor, le setup et tout pour, pour tout refaire, voilà. Pareil avec le texte, ça peut m'arriver que je fasse des fautes grossières euh, de conjugaison ou euh, simplement des fautes grossières d'orthographe euh, où je confonds parfois le participe passé avec l'infinitif, ce sont des règles que je connais, c'est pas parce que je ne sais pas écrire, c'est juste que je vais un peu vite, euh, souvent je regarde plusieurs fois la vidéo, même parfois je relis le texte plusieurs fois et c'est des, des fautes que je sais corriger, mais c'est juste que je suis tellement pris dans le montage N'importe quel vidéaste vous dira la même chose au bout d'un moment Vous avez tellement regardé votre montage vidéo que vous ne faites même plus attention à ça et vous, avez, vous êtes fatigué, vous avez simplement envie de poster votre vidéo Et il m'arrive de voir au dernier moment quand de la vidéo est quasiment publiée, elle est en privé les, la vignette est préparée, la description etc, j'ai préparé mon texte pour publier sur les réseaux sociaux et je remarque au dernier moment, en regardant encore une fois, qu'il y a une faute dans le texte. Et je vous avoue parfois que je me comporte un peu comme un feignant. Pas un fainéant, un feignant. Si vous ne savez pas ce que c'est la différence entre les deux, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Publicité, publicité, publicité. Et Le feignant que je suis n'a pas le courage de retourner dans le logiciel de montage, de modifier le texte, de refaire un rendu, qui va prendre encore plus, plusieurs dizaines de minutes parfois plusieurs heures et de réussir de publier la vidéo qui te prend plusieurs minutes parce que la connexion est par internet, et après, de, revoir, de devoir copier tout le texte, de re remettre le texte, de re-télécharger la vignette, de refaire les formes de vidéo, de refaire tout ça, c'est... Juste pour une faute de participe passé ou de verbe infinitif, je suis désolé, c'est vraiment de la fainéantise, mais je considère que vous êtes assez intelligent pour prendre du recul et vous dire c'est probablement une faute d'inattention. Grossière, certes, inexcusable, et probablement, vu que je fais une chaîne sur la langue française. Mais apprendre avec un peu d'indulgence. Mais dans tous les cas, je vous promets que je ferai tout pour parler correctement, écrire correctement, lire vos corrections, les prendre en compte. Après, il se peut que je fasse exprès de parler dans un jargon particulier, que je déforme certains mots, que je me mette à parler avec des expressions anglaises. Ça, c'est comme ça. Je... Parfois, je ne contrôle pas mon attitude et ce qui bouillonne là-dedans. J'ai d'ailleurs eu envie de me détacher de cette image de de professeurs mu que je m'étais donné dans les premières vidéos que je faisais finalement qui ne me convenait pas et qui correspondait correspondaient pas à ce que je suis réellement et qui pouvait correspondre à la vogue des vulgarisateurs et vulgarisatrices plus posés, plus sérieux euh, j'avais envie de leur ressembler tout simplement et je me disais que c'était le genre d'image qui pouvait fonctionner avec ce thème mais finalement non, je me suis dit non, je suis pas comme ça, je suis beaucoup plus... j'ai pas envie de vous faire des cours de français, c'est pas mon boulot, je préfère vous partager simplement des... ces subtilités, ces petits trucs Bizarre, qu'il y a dans le français, des trucs, voilà... Et c'est pour ça aussi que j'avais créé les vidéos Invente un mu. je trouvais ça trop bien et je vais y continuer, j'aimerais continuer quand j'aurai le temps. Pareil pour les analyses de chansons pour enfants, c'est pas des cours de français mais mais je trouvais ça, voilà, ça me fait délirer moi de voir ce qui est écrit et ce qui est utilisé comme mot et comme expression et ce que ça veut dire, c'est dingue Et il y aura d'autres trucs sur la chaîne, je vous le cache pas, il y aura très certainement des critiques de films parce que j'accorde une énorme importance à l'écriture des films, et surtout l'écriture des dialogues dans les films. Donc Peut-être que j'irai plus en profondeur là-dedans, mais, mais je suis un grand cinéphile, donc j'en parlerai probablement. Et je ferai peut-être des courts-métrages et une web série puisque j'adore écrire. Et il y aura des vidéos plus détentes, plus rigolades, et des vidéos plus personnelles, façon vlog, comme je suis en train de le faire maintenant. Histoire d'alimenter un peu la chaîne et de vous montrer que je ne suis pas mort, puisqu'à chaque fois que je sors une vidéo et que ça prend des mois, on me dit « Ah, mais t'es vivant !» Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et j'en profite pour remercier ceux qui sont là depuis le début, ou quasi depuis le début, et qui ne sont pas partis malgré mes petites sautes de personnalité, mes petits changements qu'il y a eu sur la chaîne, ou mes gros changements qu'il y a eu sur la chaîne. Merci de croire en moi. Ça fait tellement faux quand je le dis comme ça, mais, mais c'est vrai, je le pense et simplement merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle était quand même un peu chiante hein. c'est pas toujours intéressant d'écouter un mec parler un petit peu de ce qu'il ressent de sa vie etc. mais je trouvais ça important d'en parler de vous partager ce que je ressens par rapport à ça et puis de toute façon c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux, je passe ce que je veux on se dit à très vite pour une prochaine vidéo peut-être une vidéo d'analyse de chansons pour enfants peut-être une vidéo d'inventin un mu peut-être une vidéo détente peut-être une vidéo d'un épisode code mu sur des mots peu utilisés ça serait vachement bien ça ça serait vraiment vachement bien ou peut-être encore une vidéo où je râle à propos d'un truc, et voilà. Peut-être une vidéo de mon chien, hein, puisque ça marche vachement bien les animaux. Ou alors un long métrage. Ciao Faut vraiment que j'arrête d'appuyer mes mots comme ça, c'est nul.